donc sur ce point là wow. parce que les choses très remercier parce que les gens essaient de parler d'ingratitude motax ma il y a pas d'ingratitude wow. on va aller dans le débat OK aucune question n'est tabou Je remercie si nous sommes en train de nous sommes Nous Le gouvernement c'est tellement politicien et de Sénégalais qui sont d'accord. Je dis bien, Sénégalais qui sont d'accord, y compris dans la mouvance présidentielle, j'ai sacrifié mon poste pour ne être le fait que l'on considère que c'est un manque de respect ou bien un manque de Mais, considération propose, au président de, de la de, République. C'est ce qui... revendiqué tu vois... Non, non, attends. C'est revendiqué voilà, Mon parce, mané, parce, parce, à PODOR, voilà. ça s'appelle la déclaration de PODOR, pour être plus clair. Si je savais en 2019, ce que je en 2019, que le président Maguissal, ligne il n'y a Pour que le président, il risque risquer sa vie avec sa famille. À tout bas. Je ne touchais pas la confrérie, j'ai touché les électeurs. Si de Idriss c'est fausser le, le, le, le suffrage. Je n'aurais pas décidé de le, de le soutenir en 2019. je le je le, je le confirme. Maître, est-ce que la reconnaissance, là, 2014, dit Dakar, mm -hmm. en 2020, il y a eu à voir les Guinées, 2014, le Niladior Dakar Demdik, 2020, il directeur général. Mm -hmm. Est-ce que le Kenan, pas euh.. Ça, ça question deux réponses là rapide. Est-ce que vous avez? De deux réponses Est-ce que ça a une ingratitude à quelqu'un de d'accord? j'ai dit, cette question mérite deux réponses. Moi, je ne méritais pas ce poste. Je ne m'a En 2012, J'en fais partie. Mais maître, non, non, est que... non. Est-ce que vous avez fait Non, non, demandez. Est-ce que Écoutez, écoutez, pape. Vous des questions, je vais répondre. Si vous émission, je vais répondre. Vous ne répondez pas à ma place. Quel est mérite? Le président Max Altoc, je ne mérite. pas Je te rejoins peut-être. Mais demain, ce dit que moi, je sais que Je comprends. Avec d'autres. Donc quand on dit qu'on a dit qu'on a même bombardé qu'on me j'étais candidat en 2012 pour être président de la République du Sénégal. Il faut le président Macky Sall m'a écouté dans l'émission Grand Jury de Mamou de Je veux ce, ce monsieur dans ma coalition. Je vais tirer haut. Mais pourtant, l'émission là elle a l de est là. L'émission de Mamou qui n'est pas n'importe qui quand même. Et dans l'émission, le m'a à vous entendre, on a envie d'applaudir parce qu'on pensait que, pense que France, le France France, Sénégal, comme je C'est mon programme, c'était précis. Le coup, président, Macky Sall là, je suis là, je suis là, je je suis là, je suis de je suis là, je suis là, je suis là, je suis je suis là, je suis là, je suis je D'abord, on ne peut pas le mordre. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. On ne se morfond pas dans des groupes WhatsApp fermés. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Vous y mettez les formes, mais vous dites non. Le fait de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là, avec Idriss Sané, ça ne l'ouvre pas. Bas Bonèc, il est tiré sur le président Macky Sall, notre candidat. Mais dans le fati ni Idriss Sèk, ni le Macky Sall ou Aïwon, ni le Kowéwon, moi, andag momi chibé no boko yakar. Attendez, attendez, attendez papa, vous êtes en train de travestir l'histoire. Les 26% étaient. Mais le président Macky Sall, n'est n'y en face du président Ablai Wad. Il y avait Idrissek. C'était nous, nous les petits poussés. Nous les petits poussés. Nous avons poussé le président Macky Sall pour affronter affronté Ablai Wad au deuxième tour. Il y avait Idrissek. Qui traitait le président Macky Sall de traite de M23 C'était nous Qui le traitait d'incompétent C'était nous président Donc, c'est ceux-là qui sont virés parce que... Ceux qui sont battus pour que soient là où il s'est passé, Tout Tout le Sénégal le sait. Je ne suis pas quelqu'un de tricheur. Je sais que le président Mackychall dit nous sommes il Si nous regardons, nous sommes Si nous regardons tous ni rouges je j'ai toujours la constance dans mes idées. Je dis d'accord, moi. D'accord. Mais, mais, mais aussi, il y a aussi propos de été propos de trolls, des propos de ont été vraiment culture parce que nous un, une coalition. Nous sommes au pouvoir. Nous <laughs> un... de que nous l'a Nous sommes des citoyens. Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous suis même si je ne suis pas coupable dans certains secteurs qui ne me sont pas coupable. Mais moi, je suis aussi, aussi responsable et coupable. Nous sommes comme le Président Macky Sall et Même si je suis content, je suis content. Parce que comme suis content parce que je suis Mais je suis comptable. Mais vous voyez, on Quand ça ne va pas, il faut le dire et non de tricher avec le boss. Le boss sait que... Il m'a dans le cœur. je l'ai dans le cœur. Mais quand il s'agit de parler je ne tremble pas. Tu il n'y a instance beaucoup. Super question. Là, cette question m'intéresse parce que ça permet aux Sénégalais de mieux comprendre. Depuis que je suis avec le président Makissal, parce que cette émission est très attendue, pape. Depuis que je suis avec le président Sall, quand vous l'aurez devant vous, dites-lui s'il a reçu Moussa Diop sur le plan politique une seule fois, officiellement, il est responsable responsable, est militant et il ne me pose pas de problème. Il est tellement loyal, intègre. Ça ne me pose pas de problème. Je règle d'autres difficultés. Je comprenais. Quand il m'a fait en 2012, j'ai envoyé des audiences, des demandes d'audience, déposer au palais. Je n'ai pas de piste pour le palais. Je me dépose au gendarme, je me dis que je suis caché, accusé de réception, on ne nous reçoit pas. Je n'ai pas d'autres canaux, pour lui parler. Et pourtant, ça me grand, -le. je le respecte. Et vous n'entendrez jamais quelque chose de l'union. vous Ça, c'est de la démocratie, de la législation, le de l'église, c'est de moi qui pose Un exemple, aussi simple que Sénégalais Quand je dis que je suis contre le troisième mandat, c'est lui manquer de respect. Bien sûr. Non, je suis bien désolé. Sûr. Bien sûr. Ah, pour vous. Mais bien sûr. Pour vous. Mais bien sûr. C'est pour vous. Mais bien sûr. Et pourquoi Expliquez-vous. Parce que, dans le codef est fait, vous avez ou de ou de ça, ils dit que parce que Mais tu as Non. non, non pas vous respect. Non, non. On n'a pas parlé de ça. Vous avez un peu parlé parlé de ça. Vous avez un peu parlé parlé de ça. il c'est pas un caméléon, mais demandez. vous parlez de ce troisième mandat. le fait oui. qu que nous n'avons pas le président Maguisson. Non, le fait à l'étexte, nous n'avons pas de temps pour me dire par le pote qui part aussi. Oui, je suis d'accord. Au okay. uh, pote qui part, non, non, mais on peut répéter trois fois si tu veux au pote qui part. C'est obligé de euh, la quatrième fois. Ok, allez-y, pas de problème. Mm -hmm. De nous n'avons mm -hmm. pas vous faites que y une décision que nous sommes dans la coalition parce que cette décision-là n'a pas été prise sur le plan administratif en tant qu'institution. Nous bien en train de dire ce qu'on a On est d'accord On est d'accord. Pourquoi nous est dans un sens et nous ne sommes dans l'autre sens et nous ne Je vous pose la question. Vous êtes mieux là. Maître. Je suis la question. Allez-y. Maître. C'est ligne de conduite, de Ce pas la défiance, je ne suis pas d'accord sur ça Je vais vous dire pourquoi, quand on n'est pas d'accord, on le dit, On ce n'est pas parce que c'est mon... Non, non, non, attendez, attendez, attendez. attendez, discipline nous pas Anne discipline Vous savez, vous savez... Anne discipline nous militante dans tout ça. Pas ça. Mais vous discipline mais nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, de mais nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, décret comme moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous voulez que cette émission animée, tu peux le faire comme ça. Mais les Sénégalais dit faut que Ce n'est pas de la défiance. Moi, la question m'a été posée dans le contexte africain de la CDAO c'était la question du Mali. C'était le 24 août dernier. L'oralat n'y dit tripatuer, constitution pour se représenter. Une troisième fois. J'ai dit que c'est un code constitutionnel. Et ça concerne le président Makisal. Est-ce qu'il a tripatué la constitution pour pouvoir se représenter Ça ne le concerne pas. Est-ce qu'il est à qu son deuxième mandat? Money, oui. Lolo, je n'ai fait que répéter le M. Mon monnaie, il est à son deuxième mandat. Je les vidéo. Vous les avez. C'est devenu une infraction de répéter le Imam Avec un contexte, la quoi? Non, non. Peu importe non. le Peu importe non, contexte. moi si, demandez-moi. Si, quand je suis avec quelqu'un, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Si vous considérez que c'est un manque de respect, c'est vous qui le dites. Mais les Sénégalais ne le disent pas. Euh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mmh. Alternative générationnelle. Tout à fait. Tu as une mmh. que respecté. Mais parti, est-ce que vous avez fait. vous avez des que vous avez que que je l'avais dit tout de suite, mais non. je comprends sens. Démocratie, c'est le contraire. Mais dis-le, on n'est pas encore... bruit. Non, non, non. Il faut que tu un bruit. Tu sais, tu sais, tu on tu sais, tu sais, donner sa avis, donner sa opinion, c'est devenu une infraction mm -hmm. répéter même l'Ile ce imam Django, c'est devenu une infraction on va où on va où on s'est battu ici il y a eu des morts, des martyrs ici, ça ne doit pas servir à autre chose on un mois des élections, quand on est prêt prêt, je fais ou je ne fais pas on ne tremble pas sur certaines choses en 2012 quand on se battait on se battait contre on se battait contre un troisième mandat, il y a eu des morts Bon, on on ne tremble pas sur des principes, Voilà ma position. D'accord. donc maître, le comportement, eu un un pour que pour que Et puis, troisième mandat, aussi, Est-ce que vous avez une décision pour combattre l'eau? Est-ce que, depuis que je suis... je ne sais pas? je disais. Je me jamais Jamais. Non, non, non. On me dit souvent, Mais moi, je ne suis pas un menteur. Ne peut lui dire. parce que je Parce que ne vérité pas ce C'est une vérité crue. Je... Non, je ne pas que je dis. Je ce que je combat Je ne sais pas la que je ne pas je combat tout troisième mandat parce que bon, de des que je dis. Je ne sais que je dis. il ce je dis. ce pas de changement. C'est sur la durée mandat moi un problème. Hein Est-ce est Par exemple, y mm -hmm. Est-ce que nous avons euh... euh... euh... une coalition se fait. Merci beaucoup, exemple, C'est une question. Je suis trop, trop, trop, Je suis Je suis Je trop. Je profite de l'occasion pour saluer tous les leaders de MAKI 2012 qui ont eu le dénigement le 7 septembre 2019, réitérer sa confiance lorsqu'il y a eu la rébellion, Compte tenu du fait que ma position gêne certains dans la coalition, je ne les raisons ou les raison. Je profite de l'occasion de faire des compte tenu du fait que d'ailleurs je certain je me départis aujourd'hui officiellement du titre de coordinateur de MAKI 2012. Demain, je n'ai pas Inshallah, Inch'Allah, Rabbi. Mm -hmm. Deuxième chose, je démissionne de la coalition MAKI 2012, qui est la coalition mère de MAKI Sall, de la coalition de mignotibur yakar Parce que si je n'ai pas d'entouré, tu sais qu'il y a ils amis. Vous comprenez oui. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Il y a entre nous. Mais nous Mais je considère que moi, je ne suis pas politicien, je suis politique. Je ne vis pas de la politique. D'accord.